Mesdames et Messieurs, je suis ravi de retrouver une tribune sympathique comme la vôtre, surtout dans un lieu comme celui-ci, un saint lieu, une chapelle, et à quelques pas d'une prison réputée qui conviendrait peut-être davantage au sujet grave que je vais traiter ce soir. Donc le polar ou les polars ou des polars francophones luxembourgeois. Et pour aller en médias res, voici le programme que je vous propose, d'abord un petit historique et des définitions, qu'est-ce que c'est qu'un roman policier Deux, les récits à énigmes psychologiques, qui ne sont pas nécessairement avec des policiers, mais l'énigme est l'essentiel. Ensuite, vous avez des romans pour jeunes gens, j'ai assisté là-dessus, parce que beaucoup de collègues, instituteurs, institutrices, essayent de faire reprendre la flamme de la lecture, et vous allez voir, il y a des choses étonnantes. Et ensuite, les pièces de théâtre, il y en a quelques-unes qui sont à structure policière. Et puis, les récits policiers de type classique, que l'on lisait il y a 70 ans, peut-être, et plus. Et puis, le dernier genre, qui est le polar, de type polar, qui est quand même une révolution copernicienne hein, dans la conception des romans. Alors, le premier sujet, donc, historique du genre policier, alors, il y a une définition célèbre, c'est d'abord une fiction, ce n'est pas un documentaire, c'est inventé. Et cette fiction met en scène une enquête criminelle, c'est-à-dire une recherche sur un crime ou sur un délit. Et ça porte sur un ou plusieurs assassinats ou des crimes très importants ou des délits essentiels. Et la narration, le fait de raconter, est toujours régressif. C'est-à-dire on part toujours du présent, la découverte du cadavre, et on remonte vers le passé. C'est une vision quelque peu archéologique, puisque l'archéologue trouve une première couche et il descend vers la vérité qui est dans le sous-sol. Ben L'enquêteur fait la même chose. Alors, c'est l'histoire de ce qui est passé et on veut reconstituer la vérité. Alors, ni l'enquêteur ni le lecteur, évidemment, ne sait au départ ce qui va arriver. Et dans les romans que nous allons voir, beaucoup d'auteurs disent... En commençant, je ne savais pas vers quoi j'allais. Donc la structure, elle repose sur quatre fonctions, quatre rôles essentiels, le ou les victimes, euh, l'enquêteur ou les enquêteurs, le ou les suspects, le ou les coupables. Et plusieurs personnes peuvent revêtir plusieurs rôles dans cette affaire-là. Une autre définition euh, parle des ingrédients structurels, une infraction, c'est-à-dire un dépassement de, de code, légal. Hein. Euh, ça peut être un délit, c'est-à-dire un vol, euh, une malversation, par exemple, ou alors un crime de sang, ou un enlèvement, un rapte, etc., la prostitution, euh, voilà les grands crimes, et euh, les violences les plus diverses. Alors les enquêteurs, c'est très intéressant, peuvent être uniformisés, les gendarmes, il n'y en a plus chez nous, mais en France, il y en a encore, les policiers, vous avez les détectives privés qui sont des euh, gens sans uniforme, non reconnaissables. Vous avez les juges, les magistrats, les procureurs, vous avez la presse qui enquête, et ces gens-là peuvent se tirer dans les pattes. C'est ce qu'en France, on appelle la guerre des polices. Dans l'affaire du bombeléor, chez nous, poseur de bombes, c'est exactement ça. La guerre des polices, gendarmerie, euh, police, chez nous. Mais ça peut prendre des formes très diverses. Alors, il y a aussi parfois des enfants qui enquêtent, voire des chiens puisque dans un des romans, un chien joue un rôle déterminant. La découverte progressive du coupable, progressive, et évidemment, c'est une course contre la montre. Le lecteur veut toujours trouver avant la fin, mais il ne trouve jamais avant la dernière phrase. C'est le principe. La découverte progressive, et ensuite, différents types de récits et de polars sur lesquels je vais euh, revenir. Donc, en fait, le genre est inventé au XIXe siècle, quand les paysans quittent les campagnes pour aller dans les villes où il y a les usines, dans concentration des hommes, pas de famille, les hommes qui rivalisent, qui vivent dans la misère, dans la contrainte, nouvelle forme de criminalité, nouvelle forme de littérature, Balzac notamment, plus tard Zola, Victor Hugo en parleront. Alors différentes crises sociales vont aggraver la chose, les deux guerres mondiales, le chômage, la crise de 1930, euh, les bouleversements sociaux d'après-guerre. Alors, le polar, qu'est-ce que c'est C'est un terme qu'on emploie souvent. C'est un terme un peu péjoratif. terminez la suffixe en « ar », c'est péjoratif. Et le polar, c'est une invention qui remonte à 40-50 ans, peut-être. Donc, c'est beaucoup plus violent. Là où il y avait autrefois des crimes passionnels, il y a maintenant des crimes organisés, des bandes. C'est la, la vente des stupéfiants, la vente humaine, hein, le travail humain, la prostitution, l'importation d'ouvriers euh, clandestins, la, dope, la drogue sous toutes ses formes, l'immobilier aussi. Et cela dans des milieux très chics. Et d'un autre côté, vous avez la police euh, qui est à la hauteur, c'est-à-dire qui se dégrade. L'histoire du commissaire Maigret qui passe la serpillière et le crime est effacé, ça n'existe plus. Les policiers aujourd'hui sont aussi euh, dopés, aussi divorcés, aussi paumés, aussi esselés que la plupart des personnages dans les romans. Voilà, donc je reprends. Euh, C'est la première série, les romans psychologiques. C'est un médecin luxembourgeois né en 1943. Il a commencé à écrire en français deux romans. Le voici... Euh, c'est Jean Portante, pardon, c'est le premier qui l'a fait, projet au pluriel pour un naufrage prémédité. C'est l'histoire d'un couple qui se délite, c'est-à-dire l'homme est volage, la femme ne s'entend plus avec lui, et ça débute comme un roman policier avec une intrigue basée sur le suspense, la ressemblance d'éléments psychologiques et physiologiques, et... Tout le monde est à la recherche de l'identité, c'est-à-dire tout le monde est à la recherche de l'autre et dans le reflet que lui-même il voit dans l'autre. C'est ce que l'on trouve par exemple dans les nouveaux romans, notamment dans les nouveaux romans d'Alain robe grillet C'est le premier type de ce genre-là que l'on trouvera. Et voici un autre type de roman qui va dans le même sens. Ça, c'est le médecin Albert Mambourg. Et le titre, c'est le crime parfait. Donc là, il y a effectivement les ingrédients. Vous avez la notion de crime, de coupable, de victime, d'enquêteur. Et cela débouche sur des simulacres, c'est-à-dire des relations feintes inventées entre deux personnages, un médecin et une autostoppeuse. Donc l'autostoppeuse, ça implique l'idée d'errance, de déplacement, et l'auteur raconte cela à travers une conscience individuelle. C'est ce que l'on appelle le flux des consciences, et cela donne des phénomènes psychiques que, jusqu'ici, on n'avait pas montrés dans les belles lettres. Et en tout cas, c'est essentiel. Ce roman-là, qui est un peu policier, refuse de raconter l'histoire chronologiquement. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus vraiment de personnages, il n'y a plus vraiment d'intrigue, Mais les éléments sont bien là. Alors, troisième euh, auteur, euh, Anne Schmitt, qui a publié un euh, recueil de nouvelles, « Le destin d'un philatéliste » suivi de « Nectar de Madagascar », paru en, 2000, en 1997. Et la deuxième nouvelle est intéressante, parce qu'elle est écrite à la troisième personne et elle débute, là aussi, comme un roman policier, avec un cadavre en décomposition qui est décrit, qui est évoqué. Et l'auteur découvre des notes de la main de cette morte-là. Donc, en quelque sorte, la morte va parler à travers les notes qu'elle a laissées. Elle a été empoisonnée par un photographe. J'espère que le nôtre est plus <rire> civilisé. Mais en tout cas, ça donne ici un roman dans lequel le, la référence de la réalité est perturbée par des éléments oniriques qu'on croirait empruntés au rêve. Euh, une jeune femme à l'époque, 2000, je l'avais comme étudiante, c'est Claudine Munot, qui est devenue une écrivaine qui écrit en luxembourgeois, en allemand, en anglais et en français. Quand je l'ai eue comme étudiante, elle avait déjà pondu deux... Roman. Ça, c'est son premier, et le titre est un peu étrange, « 21 romans ». C'est l'histoire d'une jeune fille qui fugue, qui quitte l'Europe, qui se rend aux États-Unis et qui revient en Europe, qui est à la recherche de son identité. Et elle a deux femmes qui servent de référence. Il y a une grand-mère euh, ou une, une mère secondaire qui s'appelle Annie, qui l'a beaucoup marquée, et il y a une autre femme qu'elle va rencontrer, pardon, rencontrer aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle va vivre de deux revenus. D'abord, elle est musicienne, comme Claudine dans la vie, et deux, elle dessine des bandes dessinées et la, le dessin est de Claudine aussi. Elle est hyper douée. Donc cette enquête policière sur sa propre identité et l'identité est tiraillée entre l'Europe conventionnelle, si vous voulez et les États-Unis, plus modernes, mais extrêmement tourmentés. Il y a des scènes qui se déroulent dans un cinéma désaffecté, où l'écran projette encore des images, mais où le son ne fonctionne pas. Donc tout est déglingué dans ce roman policier-là. Euh, James Prochart est un collègue à moi, né la même année, en 40, euh, à peu près en 1951, et il a publié ce livre-là, « La secte de Sisyphe », il voulait raconter son propre accès à la sexualité. Il n'a pas pu le faire, dit-il, en luxembourgeois. C'était trop près. Donc il est passé par la langue qui, pour lui, est étrangère, ce qui m'horripile, il est professeur de français, comment peut-on dire ça C'est une langue seconde, pour moi, pour lui, pas. Il fait un très beau roman, c'est l'histoire d'un écolier, d'un élève, qui lit l'étranger en classe. Et cet étranger, il sympathise avec lui. Il trouve que c'est scandaleux que Camus lui fasse découvrir l'absurde. Il trouve encore plus scandaleux que cet étranger soit accusé, condamné pour le meurtre de l'Arabe. Et le jeune homme, il va euh, s'évertuer à trouver la vraie raison de l'assassinat de l'Arabe. Donc c'est un roman policier Carrément policier. Et euh, ce qui est touchant, euh, Jeanne m'a dit quand j'ai écrit ce roman en français, j'étais libéré. Et après, j'ai écrit mémoire, mes mémoires en luxembourgeois. père Ludapika, vous l'avez peut-être lu en luxembourgeois. Mais il a fallu passer par cette étape intermédiaire. Euh, Carla Lucarelli est encore une des collègues professeur de français. C'est la particularité. Vous pouvez écrire quelque chose en luxembourgeois sans même avoir vu une classe de lycée. En allemand, à la limite aussi, mais en français, vous ne pouvez pas écrire, sauf à avoir un ou deux parents francophones, vous ne pourrez pas écrire et pondre un roman. Donc, le niveau intellectuel au départ est linguistique est relativement élevé. Alors, Carla raconte, elle aussi, l'histoire d'une fugue, d'une jeune femme qui fugue, et le récit est apparemment euh, décousu, la société est délitée, un jeune homme voyage en Italie, en Italie. Il est meurtrier par accident de sa compagne et il se promène avec le cadavre dans le coffre de la voiture. On l'a déjà vu dans un autre roman. Donc on ne recule plus devant les horreurs, sauf que chez Carla Lucarelli, on ne sait jamais, est-ce la réalité, est-ce la projection, est-ce le rêve hein Mais il pourrait y avoir une enquête. La structure policière est très discrète et le récit se termine en queue de poisson, c'est-à-dire l'énigme, finalement, n'est pas résolue. Le titre est intéressant, Carapace. Le rhinocéros, il a une carapace naturelle, la peau, la peau de 5 ou 6 centimètres. Hein. Là, tout le monde, les bourgeois, portent des carabas, carapaces, et le récit, justement, consiste à enlever certaines des carapaces, comme l'archéologue enlève les couches pour trouver les réalités un peu cachées. Je passe au roman un énigme pour les jeunes lecteurs. Vous avez sans doute des, des petits-enfants dans votre famille qui sont réticents à lire. Bon, peut-être il y a des titres qui les intéresseront. Ça, c'est le plus sensationnel. C'est une collègue à moi qui enseignait au lycée technique agricole à Ettelbruck et qui a fait l'expérience en septième de leur faire lire une version simplifiée d'une un, enquête de, euh, du commissaire Maigret. Et à partir de là... Les élèves ont été demandeurs pour co-rédiger une aventure. Vous voyez le résultat Maigret et l'affaire du mari Astrid. Donc il débarque à Luxembourg. La première chose qu'il fait, il se paye un repas, ajoute Mocker de puisque dans les romans, euh, policiers, la gastronomie et l'unologie jouent toujours un très grand rôle. Et il arrose ça avec un rivaner. Donc il va aller sur la Moselle, à Rémich. Chaque fois que je passe à vélo, je songe à cela. Euh, il y a un trafic sur le Maria Street. Je ne vous dis pas lequel, peu importe, mais c'est très, très émouvant, sauf que ça n'était pas dans le commerce. C'est un des problèmes des livres luxembourgeois, ou bien ils sont publiés par de très bons éditeurs, les éditions fille, par exemple, mais c'est très cher, et il n'y a pas beaucoup de ventes. Il y a rarement des rééditions. Les livres disparaissent souvent. Celui-là, la collègue me l'a offert. Il n'était pas en vente. Voici quelque chose que vous pouvez acheter. C'est un Monsieur qui s'appelle Pierre de Koch, né en Belgique, naturalisé luxembourgeois, informaticien bancaire, beaucoup d'humour, très sympa, et il a écrit un roman, Les corbeaux de Greenwood, policier. Alors il y a tous les ingrédients d'un roman d'Agatha Christie. Vous avez, par exemple, une Ursula Tinkletongue, une institutrice un peu rabougrie, old spinster, vous voyez un peu le genre, qui se fait assassiner. Elle n'était pas sympa, mais enfin, elle est quand même victime. Et bien entendu, il y a des gens qui essayent de remonter le fil pour les enfants. C'est très intéressant. Il y a une Priscilla à Prescott, une adolescente, qui va donc essayer de se coller à ce crime-là. Alors, elle a des amis, Tommy, Marie et Humphrey. Et en réalité, c'est calqué un peu sur les histoires que vous, vous avez peut-être lues de Enid Blyton, « Le club des cinq bon, », ça fonctionne sur le même schéma. Et on peut en pondre à la dizaine des romans comme ça. Ça, c'est un joli titre, « Meurtre aux poulailler. Vous connaissez le terme pour les policiers, les poulets. Je l'expliquerai tout à l'heure, mais peut-être vous avez une explication. Hein. Donc ici, c'est tout simple, c'est un petit garçon, Michel et son nouveau copain qui s'appelle Nicolae, qui est un petit Roumain, un demandeur d'asile, il voit deux hommes en train de tuer des poules. Alors la question, est-ce que les deux garçons vont prouver que la famille de Nicolaï est innocente puisque que les Roumains sont souvent suspectés d'être des gitans qui volent les poules. Hein, et est-ce qu'il pourra euh, aider à faire trouver les vrais coupables Donc c'est euh, joliment écrit et ça peut concerner les enfants du fondamental. Autre chose, une collègue encore, Christiane Grune, mais qui est professeur de mathématiques, chapeau, journaliste, qui écrit bien des contes pour enfants, euh, l'horloge de Bopi. C'est l'histoire de Bopi qui euh, a une maladie neurodégénérative et qui euh, perd la mémoire, qui n'a plus de souvenirs et qui est enlevé. Alors évidemment, il déclenche encore des vagues de sympathie et les petits-enfants euh, s'ingénient à le retrouver. Donc, il y a Luc, sa maman et sa tante qui s'y collent. Et dans beaucoup de ces petits romans, il y a un lexique pour simplifier la lecture. Jacques Stephen, qui est un collègue à moi, professeur de français, qui a été au Filschen. Ensuite, il a été détaché au Centre national de littérature. Il souffre lui-même de handicap. Et le livre parle de cela, « Quelle chance ou quelle malchance ?» Un garçon se casse la cheville gauche, il est handicapé, il se trouve soudain isolé. Et donc la question est de savoir « Que puis-je faire pour sortir de l'isolement ?» Donc c'est encore une énigme, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de sang qui coule, mais c'est cette recherche sur les relations installées entre une personne et son entourage. Donc il a une amie, Anna, et euh, sa situation est évidemment très, euh, très sérieuse. Autre roman de Jacques Steffen, « C'est pas ce que tu crois ». C'est déjà un peu cocasse de mettre ça dans le titre, qu'un professeur de français permette cette forme négligée de la, de la question, mais pourquoi pas Les jeunes parlent comme euh, cela. Et donc là aussi, vous avez un couple d'amis, Cédric et Mag, euh, ils sont au moment où ils passent du fondamental vers le lycée. Je ne sais pas si vous, vous avez souvenir de cela, c'était quand même euh, l'Himalaya à gravir. Hein. Nous, on n'avait que la cour de l'abbaye d'Echtanach à traverser, mais l'école primaire et le lycée, euh, oui c'était un obstacle. Donc, ça concerne cela, que faire euh, dans cette situation pénible Alors, là aussi, il y a un glossaire. Et puis une dernière euh, euh, auteur, Nancy Tilgian, qui a été dans l'enseignement. Et euh, c'est la chaîne Maudite, l'histoire d'une maison hantée. Ça, on le trouve chez Inid, Inid Blyton aussi. Donc, il faut élucider ce mystère-là. Alors, c'est paru chez Shorten. Euh, bon, Shorten, euh, Optalai et évidemment fils ce sont les trois éditeurs qui publie le plus de ces textes. Nous passons aux pièces de théâtre à structure policière. Il y en a quelques-unes, quand même. Alors, la première pièce est de Joseph Leidenbach, qui était presque centenaire, regardez, né en 1903 et décédé en 1997. C'est un monsieur que j'ai connu euh, quand il était vraiment dans un âge très avancé. C'est le seul qui pouvait dire « dans notre pays et peut-être dans le monde » qu'il avait à la fois signé des romans et des billets de banque, puisqu'il était PDG de la Bille, et la Bille, effectivement, émettait des billets de 100 francs. Donc, euh, il se targuait d'avoir des connaissances juridiques, financières et littéraires. En plus, il était très bon musicien, il jouait de l'alto. Alors, le roman qu'il a écrit, cette pièce qu'il écrit ici, se rapporte à la vague d'attentats terroristes dans le nord de l'Italie à la fin des années 70. Les brigades rouges, vous vous rappelez, avec assassinat de Moreau et tout ça. Et il y en a eu en Allemagne, bien entendu, en France aussi. Alors, le premier acte montre quatre terroristes en train de discuter un coup qu'ils ont raté. Ils voulaient, en effet, tirer ils voulaient assassiner un directeur de banque. Et celui jeune terroriste qui devait s'en charger s'appelle significativement Nietzsche, comme le philosophe allemand, Nietzsche, mais sans le S, C-H-E. Hein, -E. Il a raté son coup, et le chef veut le faire exécuter sur le coup. Comme il a une petite amie qui s'appelle Régine, Régine, la reine, hein, c'est la femme qui domine, ben elle lui sauve la vie et lui donne une nouvelle chance. Alors appartient, euh, apparaît dans le deuxième acte euh, la garde à vue des terroristes. Et il y a une chose assez extraordinaire, je crois juridiquement impossible. Le procureur Dama lui-même se charge d'aller l'interroger, parce qu'il est ébranlé. Il voit que la société est contestée, il voit que les choses vont mal, il comprend légèrement euh, les mobiles de certains terroristes. Il s'appelle Damas, hein le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire. dont quelqu'un se repent et il prend le courage à deux mains pour dire « je me suis trompé, j'ai honte de ce que j'ai fait, de ce que je suis ». Donc c'est ça le personnage principal, procureur Damas. La troisième, le troisième acte se passe dans la villa de la famille Damas. Damas, lui, il hésite. Leidenbach, on disait de lui, c'est le banquier rouge. Il avait des idées à la fois très catholiques, il admirait Saint-François d'Assise, et des idées sociales. Je l'ai connu, il était comme ça. Banquier rouge. Damas aussi, c'est le procureur rouge. Sa femme, elle tranche. Peine de mort, pas de discussion. Et le fils, alors ben, Le fils est enlevé. Le fils est enlevé et ce sera la suite, ce ne sera pas une pièce mais ce sera un roman, « L'Otage ». Et cette fois-ci, c'est le genre d'interrogation sur l'identité du fils sorti de la haute bourgeoisie. Comment va-t-il réagir Et c'est une réaction, vous vous rappelez peut-être, l'enlèvement du baron Dampin, le belge. On lui avait coupé un, un doigt ou deux doigts. Hein. On lui avait laissé la vie. Hein. Donc euh, le fils est capturé par les terroristes et ils arrivent à le retourner. Et presque tous les otages le disent, oui, oui, j'ai été, été pris de sympathie, hein. j'ai retourné ma veste, hein. il m'en convaincu, c'est ce qui lui arrive aussi. Hein. J'ajoute que le père de Joseph Leidenbach était ministre de la justice, enfin il était au gouvernement dans les années 1920, et euh, Leidenbach savait de quoi il parlait. La pièce n'a jamais été représentée, j'en parlais avec mon ami, mon collègue, camarade d'études, Marc Olinger... Oling Schmidt, il me disait, dans ce le théâtre, on peut le dire de Sartre et de Camus, c'est du Sartre et du Camus, c'est du théâtre existentialiste, c'est du théâtre d'idées, il n'y a pas un coup de feu qui part toutes les trois minutes, hein ce n'est pas un western, je regrette, c'est une pièce qui est intéressante à mon sens, le roman est dans cette suite-là. Voici quelque chose de très surprenant, Tullio Forgiarini, c'est peut-être le plus connu des auteurs de Polar. Il est d'origine italienne, vous voyez, il est né en 1966, professeur d'histoire. Il a la coquetterie de dire « je ne suis pas comme toi, je ne suis pas littéraire », alors qu'il a pendu six ou sept romans, mais absolument parfait à mon sens. Mais il dit « je ne sais pas d'écrire, je ne connais pas le vocabulaire technique » mais je sens ce que je veux faire. Je fais parler les personnages, je les montre en action, je ne décris rien. Alors ici, il s'agit d'une scène qu'on lui a demandé. Quand euh, la, directrice, la première directrice du MUDAM au Kirchberg euh, a inauguré son musée, elle avait passé une commande payée par le ministère de la Culture à Tullio, que personne ne connaissait à l'époque. Il a écrit un dialogue entre d'un côté... Vous avez un, un type d'une firme de sécurité qui monte sur les grands airs, qui est un homme à femme, qui domine tout le monde, et qui discute avec une employée à la communication dans le musée, une femme un peu effacée. Alors c'est une pièce de théâtre. Dans la pièce de théâtre, il y a toujours des rivalités, il y a toujours une lutte qui va l'emporter. Évidemment, ce n'est pas le macho, ça, vous vous en doutez. C'est la faible femme, entre guillemets, qui va l'emporter. De quoi est-ce qu'il parle Il parle, parle d'art, il parle du commerce de l'art, il parle de l'architecture du musée, il parle de la communication du musée. Donc, qu'est-ce que l'art Voilà la question qui est posée dans cette pièce-là qui n'a jamais été interprétée. Il lui a donné d'ailleurs des titres en allemand et en euh, anglais aussi. « Teken, Gespräch, c'est une brève de, de comptoir, comme on dirait. C'est très enlevé. Il sait très bien faire dialoguer les personnes. J'avais invité Tullio, vous voyez, il a le sens de la de, euh, dérision. Hein. Il parle très bien, il a un contact très, très excellent avec les élèves. Il est toujours à Vils, hein, c'est là qu'il a commencé. Il est né au Limpatsberg, il connaît très bien la ville de Luxembourg, mais euh, il, est, il est de gauche, c'est clair, il est socialisant. Euh, mais c'est quelqu'un qui a un regard euh, très éclairant sur notre société. Au fond, Monsieur Norbert Hilchen, qui était plus âgé que moi, qui a été euh, directeur de la, de la Cour des Comptes, un monsieur extrêmement sérieux, passionné de littérature, hein, un excellent sujet. Il avait lu plus de livres que tous les étudiants à côté. Edmond Dune, tout le monde le connaît de nom. Hein, J'ai eu l'immense plaisir, l'honneur, le privilège d'éditer tous en théâtre une trentaine de pièces. Bon, tout le monde connaît Les Taupes, Les Tigres, depuis De Fuentes, il y en a une qui est beaucoup moins connue et qui s'intitule tout simplement l'affaire Payne. C'est une affaire qui se déroule à Londres, puisque Dune était légionnaire étranger de 1938 à 1943, contrat de 5 ans, il a combattu d'abord pour Vichy, ensuite pour De Gaulle, et après la fin du contrat, il est allé à Londres s'engager dans l'armée des Alliés. Hein. Et à Londres, il s'est familiarisé, il parlait très bien anglais, il s'est familiarisé avec les cultures anglaises. Et le roman policier, en fait, est d'origine anglaise. Hein. Sherlock Holmes, Agatha Christie, etc. Donc c'est cette atmosphère-là que vous avez. Il y a un monsieur vieux, antipathique, machiste, qui se fait assassiner sauvagement. Il y a des suspects. Un couple de jeunes gens. La jeune femme voudrait un peu de luxe. Comme elle n'a pas d'argent, elle se prostitue. Bon, c'est pas bon, c'est pas bien. On est d'accord là-dessus. enfin, elle est plutôt victime. Et son petit ami est mécano. C'est pas un intellectuel. Ils sont suspectés. Et il y a une équipe de trois enquêteurs qui sont très intéressants. Vous avez le premier... C'est l'inspecteur en chef qui s'appelle Crick, et c'est un vieux de la vieille. Il est épris d'efficacité à tout prix. Il faut trouver un coupable, il faut mettre une étiquette et boucler l'affaire. Alors le deuxième, c'est un jeune inspecteur, Scotch. Bon, Scotch, il est désiré de moderniser la méthodologie. Il travaille avec des méthodes modernes, pas d'ordinateur, pas de des téléphones portables, mais les, les traces digitales, tout ça, les, les statistiques. Et il s'oppose évidemment au chef. Et puis il y en a un troisième, l'inspecteur Payne, qui est en fin de carrière et qui finalement sera le coupable. Il aura commis une espèce de geste gratuit, psychologiquement non explicable. Et il a une psychologie intéressante, dans la mesure où il dit « je ne m'intéresse pas, Vraiment à la victime. Tout le monde a de la sympathie pour la victime. Ce qui m'intéresse, c'est le coupable. Pourquoi l'a-t-il fait Qu'est-ce qui se passe derrière, entre ses deux oreilles hein Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ?» Donc c'est une pièce intéressante. Elle n'a pas été créée non plus. Euh, ça fait songer à Arthur Conan Doyle, évidemment, avec Sherlock Holmes et le docteur Watson. Je passe au récit policier de type classique, maintenant. Encore une fois, Tullio Forgiarini l'a très bien expliqué dans un entretien qu'il m'a accordé. Dans le policier classique, vous avez l'enquêteur qui porte une uniforme, qui est en costard-cravate, qui respecte l'horaire du fonctionnaire, qui salue le supérieur, qui traverse dans les clous... Hein et qui a affaire généralement à des affaires de allez, de tromperie, d'adultère, des questions euh, de crimes passionnels. Et à la fin, quand il a trouvé le coupable, comme je l'ai déjà dit, il passe la serpillère et le monde recommence dans la virginité initiale. Et Tulio me dit, il a 20 ans de moi que moi, il me disait ça il y a 20 ans, tu sais, ça n'existe pas. La réalité est différente. Aujourd'hui, même le policier commence à douter. Alors ici, nous sommes encore dans la zone des romans où on peut respecter la police et l'enquêteur. Alors un grand choix de ces types de romans, Pierre Hammer, vous euh, voyez, il a aussi un âge très cano canonique, 90 ans et quelques. Il était juriste, il était économiste, il était au ministère de l'économie, il a, par exemple, aidé à installer les installations du Findel, de la navigation sur la Moselle. Il était dans toutes les commissions techniques, commerciales, financières de l'État luxembourgeois. Et c'est un grand humaniste. Il a publié une vingtaine de livres, pas seulement des récits de voyage, mais aussi des récits historiques sur la colonisation de la Louisiane. Il voyageait beaucoup. Et puis, il a fait une série de huit romans qui se passe au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. J'avais envie de vous poser la question, qui d'entre vous a pris l'avion Luxaire pour aller en Crète Je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Tout le monde connaît Crète, le roi Binos, tout ça, hein le labyrinthe, le Minotaure. Oui. Ben, C'est cette époque-là. Et Pierre Hammer invente un commissaire du palais, chargé de la sécurité, qu'il appelle RADA, R-H-A-D-A qui est très efficace, qui est très porté sur les bons repas, qui est toujours gastronomique, il voyage dans tout le pourtour de la Méditerranée, il voit les meilleurs vins dans les meilleurs amphores. Ça, c'est le, le côté français ou francophone des, des polars. Et il a un assistant qui est aussi inefficace, mais aussi gentil que le docteur Watson. Il s'appelle Harry. Harry, « aristéon », en grec, ça veut dire « le meilleur » Ben « Harry, il est gentil, mais pas... ce n'est pas un intellectuel non plus. » Donc ça fonctionne sur un couple d'enquêteurs dont l'un est brillant et l'autre effacé. Mais ils s'entendent très bien. Alors voici le triomphe de Minos parce que Radha travaille au service du célèbre roi Minos. Hein Minos est un mot euh, minoéen de cette langue-là qui signifie tout simplement « le roi ». C'est comme si nous on parle de du roi Louis XIV, hein, donc Minos est un peu le Louis XIV de cette époque-là. Alors, euh, Minos l'emploie à la fois comme détective, quand il y a bandes, des bandes rivales qui viennent menacer euh, l'hégémonie de, de la Crète, et aussi comme diplomate, et Rada peut jouer les deux rôles. Mais je parlerai d'un autre roman ici, « La galère circulaire ». Aujourd'hui, le président Poutine est en train, paraît-il, d'envoyer une centaine de milliers de soldats avec les avions gigantesques de l'armée russe à la frontière de l'Ukraine, hein, il menace l'Ukraine, avec la meilleure technique de son pays. Et ils ont quand même une certaine expérience dans la chose. Ici, c'est exactement pareil. Le roi Minos... Il a une équipe d'ingénieurs navals, on ne dit pas navaux, mais navals, hein, ingénieurs navals, qui ont inventé une guerrière circulaire. Elle est ronde. Et il y a des rameurs sur les 360 degrés. C'est-à-dire, si elle tourne, elle peut tirer vraiment dans tous les sens. C'est une merveille de technologie et Rada doit la surveiller. Patatras, il y a quand même une fuite. C'est-à-dire, il n'y a pas une explosion, mais il y a des fûts avec de l'huile pour éclairer l'intérieur de la galère, et quelqu'un s'est infiltré d'une puissance rivale, et toute la galère, elle est brûlée. Elle brûle. Donc Radha va partir à la recherche des coupables, et il va traverser l'île à dos d'âne, parce que c'est une île extrêmement accidentée, ça, vous l'avez remarqué, si vous y allez. Alors, cette galère circulaire est un peu le symbole. Le symbole de Minos qui est l'ancêtre, c'est avant l'Hellénisme, hein, c'est avant les Grecs, hein, c'est déjà la civilisation européenne. Et il est en rivalité avec le Moyen-Orient. Vous voyez déjà, il y a l'opposition, l'Ouest et l'Est. Et le roman est paru en 1973, il y a 50 ans. Mais il y a toute cette dimension là qui joue. Donc, euh, le cycle de Oui romans euh, tourne toujours autour de cette idée-là. Minos, c'est le bien, et le mal vient des pays de l'Est. Ce qui est un peu discutable quand même. Beaucoup de bonnes choses nous sont venues des pays de l'Est, notamment la religion qui est la nôtre. Hein. Nous sommes dans un lieu quand même où l'on parle latin au plafond, c'est la tradition euh, chrétienne. Donc c'est un peu sommaire, mais ça fonctionne, c'est extrêmement bien écrit. C'est très bien écrit, euh, Amer peut très bien reconstituer les scribes, les vêtements, les déplacements, les animaux, c'est une grande réussite. Alors il a un fils, Charles Hammer, qui est de mon âge, enfin il est né en 1948, Charles est juriste, il a été directeur de la banque de, euh, allez, Schaeffer, comment s'appelle la banque française, le Crédit Lyonnais, vous voyez un peu où c'est donc, il a fait une très belle carrière. Il a fait un roman, Sherlock Holmes, à Luxembourg. Imitation, évidemment. Sherlock Holmes descend à Luxembourg. Pourquoi Parce que Paul Aitien, qui a été président du gouvernement pendant, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, est très alarmé. Nous sommes en 1870-71 et on vient de voler des plans de la forteresse de Luxembourg. À l'époque, deux ennemis. La Prusse, M. Bismarck, de l'autre côté, M. Napoléon III. Donc, euh, Eichmann est très euh, euh, à cheval sur la neutralité luxembourgeoise. Donc, il appelle le meilleur détective qui arrive de Londres, accompagné de son fidèle docteur Watson, inefficace comme toujours. Mais Watson, c'est lui qui raconte. Il est tout de même très important parce qu'il fait le narratif de l'excellent euh, détective. Alors, ça débute à Luxembourg, visite des casemates et dîner dans la salle à manger de Paul J'avais une photo, mais elle est de mauvaise qualité, je ne vous la montre pas. Mais je veux dire, Paul c'est la synthèse de la grande qualité. C'est-à-dire, c'est le côté modeste et efficace, c'est le côté bon vivant, c'est le côté jovial, c'est le côté proche du peuple. Et c'est ce que... Euh, euh, Sherlock Holmes va apprécier. J'abrège, je ne dis pas le résultat de la chose, ça se termine très bien, et ça se termine à Vianden. d'où le dessin de Victor Hugo, que vous avez en couverture, hein, Vianden. Le château est découpé par Victor Hugo, et il utilise un pochoir pour reproduire, j'ai eu le dessin en main, je le connais très bien, pour reproduire la silhouette du château. Et ça se termine au château, et il est question de Victor Hugo à Viondon aussi. Donc c'est en même temps une espèce de guide touristique pour notre pays. Adrien Ries, peut-être votre génération, vous vous rappelez de lui. Hein. Il était à la commission, directeur d'une commission de contrôle à Bruxelles. Il a fait le chemin de Compostelle. Il a écrit beaucoup de livres techniques sur l'agriculture, sur l'économie européenne et il a fait aussi un voyage en Orient-Express de Bruxelles euh, à Venise, je crois. Et dans ce euh, livre-là, dont il fait un roman, il intercale à la fois des chapitres purement descriptifs et culturels et aussi un crime qui est commis à l'intérieur de l'Orient-Express. Bon, c'est Agatha Christie, euh, les Anglais ont fait ça, il le refait. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont été dans l'Orient-Express, c'est agréable à lire, et ça donne un certain goût au voyage. Euh, Celui-ci est moins connu. Son vrai nom, c'est Aimé Stoll. Il habitait près de chez moi, à Hemstal, en, en allant vers Luxembourg, et il a écrit sous pseudonyme un roman qui s'intitule « Le concerto jeune homme ». C'est le 40e concerto pour piano de Mozart. Ça se déroule à Echternard, dans ma ville. Avant la guerre, il y a des jeunes gens au lycée, enfin à l'époque, ça s'appelait le gymnase, lui-même a fait ses études à Eshtéanach. Il y a deux garçons et une fille. Évidemment, la fille est convoitée par les deux. Il y a Tom, et il y a Pierre. Et il se retrouve après la ou pendant la guerre, Lefebvre sera enrôlé de force comme l'auteur. Il va être réfractaire, il se rendra à Londres, il travaillera dans la Résistance il sera parachuté dans le nord des Ardennes. Et à partir de là, il va communiquer avec Tom, son rival amoureux qui est à Londres. Et il communique avec le morceau de musique qu'il connaît le mieux, qu'il a appris à connaître à Echternach, le concerto « Jeune homme » de Mozart. Donc c'est un vrai roman de guerre, un vrai roman euh, policier. Malheureusement, comme beaucoup de ces romans, euh, ça n'est pas publié chez un auteur qui a pignon sur, sur rue, c'est publié à la Pensée universelle, qui est un éditeur à compte d'auteur, c'est-à-dire vous payez le nombre de romans que vous avez. Celui-là est bien écrit, euh, il est bien corrigé, j'en ai d'autres qui sont un peu moins bien corrigés, mais ils ont tous le mérite d'exister. Moi, je dis toujours, tout ce qui est publié n'est pas nécessairement bon, et tout ce qui est bon n'est pas nécessairement publié. Donc il y a des recoupements. En tout cas, celui-là, ça vaut la peine de le lire. Voici quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui est un collègue à moi. « Le vol de l'aube » est un des romans de Jean Sorante. Jean Sorante, il ne l'aimera pas que je le dise, mais enfin, c'est la vérité, c'est un pseudonyme. Jean, français Évidemment, Sorente, c'est la ville où Virgile est descendu en enfer dans l'Énéide, et c'est un grand latiniste. Il aime l'Italie, euh, l'Italie de la Rome antique. Donc, c'est déjà un choix. Le vol de l'aube. L'aube, c'est la couleur du ciel, la couleur du ciel au matin quand il est tout blanc. Le vol, ça peut signifier l'envol, l'essor, le fait de s'élever en l'air, l'espoir. Ça peut être aussi le vol, c'est-à-dire le fait d'enlever quelque chose. Et le vol de l'aube, c'est le vol de la jeunesse, qui ont été enrôlés de force par le régime nazi. Or, Jean-Claude, qui s'appelle en réalité Hasselborn, son père a été adopté par un grand ducal, mais le père vient d'une famille très célèbre qui brassait des affaires. Je vais faire un jeu de mots avec la brasserie Stella Artois. C'est vrai, hein C'est pas de la petite bière, comme on dit à Liège. Hein C'est de la très grande. Sauf que la famille Mint est venue d'Italie pendant la Renaissance et est allée s'installer dans la région de Liège. Et pendant trois guerres, ils ont été pour l'Allemagne. En 70, en 14-18 et en 39-45. C'est le problème de la collaboration. Et il y a dans l'histoire un écrivain qui s'appelle Alphonse Mathe. C'est le pseudonyme de Jean, mon collègue. Alphonse Mathe raconte l'histoire. Et il va sur la trace des collabos, entre guillemets. Il y en a qui menaient la belle vie, qui étaient à Paris, qui connaissaient les musées mieux que les Français occupés, des esthètes. La plupart d'entre eux n'étaient pas partisans des nazis. Ils étaient pour Hitler, non pas pour qu'ils détruisent les Juifs, ça ne les intéressait pas. Ils étaient pour Hitler parce que c'est un régime de droite qui défend la propriété privée, l'entreprise, c'est-à-dire l'initiative économique contre les communistes. Donc, vous voyez, c'est aussi une question identitaire. Et Jean dit ce qui est au fond du roman, c'est aussi la question de la langue. Quelle langue parlons-nous nous sommes dans ce que les Belges appellent les cantons redimés qui sont rachetés sur l'Allemagne. La, vous savez qu'il y a trois régions. Vous avez la Flandre, vous avez la Wallonie et vous avez Bruxelles. Et puis la quatrième région, c'est les cantons redimés, die deutschsprachigen Kantone Belgiens. Donc voilà un roman vraiment d'intrigue et d'interrogation psychologique. Euh, il m'a écrit une dédicace qui est un peu amusante. Euh, « Pour France, c'est quelques pages en temps jadis qu'on aurait voulu plus heureux hum, ». En plus heureux, c'est évidemment très, très ironique, puisqu'un de ses oncles est très heureux avec le costume nazi à Paris. Mais lui, il ne doit pas tirer sur des Juifs. Hein. Il doit occuper les Français. Et euh, à propos de Sartre et de Camus, qui vivaient sous l'occupation, il y a l'expression « une si douce occupation ». Sartre et Camus ont fait carrière sous l'occupation allemande, avec la protection allemande. Oui. C'est le premier roman où il est question de collaboration de la part d'un luxembourgeois. Là, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit. Hein c'est Monsieur Albert Kruchten, c'est le père du secrétaire général du parti « Tu dois le connaître ». Secrétaire général du Parti socialiste, député, d'accord, c'est le père. Hein. Donc le père a été euh, fonctionnaire communal, c'est un historien de Pétange, il est né à Pétange, et c'est aussi un musicien. Et le sujet de son roman, c'est à la fois la musique, la société d'avant-guerre à Pétange, la société d'après-guerre et aussi la collaboration. De quoi s'agit-il Le titre, c'est euh, « Concert de gala, résistance et collaboration ». Ça débute comme une chronique de Société musicale qui fête son cinquantenaire. Ils organisent un grand concert, il y a des répétitions, on, on prend des verres au comptoir, on se taquine un peu. Patatras, un des musiciens s'écroule, empoisonné. Donc l'idylle brisée. À partir de la enquête, l'enquête va mener en Allemagne, Occident oriental, au camp dans l'ancien camp de concentration de Bergen-Belsen, en va aux archives à Paris, à Fribourg, en Brisgau, même dans le comptant Venessa en Provence, et résultat des courses, c'est un musicien actuel de Pétange qui a fait le coup, parce qu'il craignait d'être découvert comme collabo. Donc c'est une histoire extrêmement grave, mais qui ne colle pas avec la première partie. Je l'avais dit, l'auteur m'avait envoyé le manuscrit, qu'est-ce que vous en pensez Je dis, je trouve ça extrêmement intéressant, ce que vous dites. En plus, c'est son propre oncle qui était le résistant trahi. Donc il y a une partie documentaire. Mais la première partie chronique d'une société heureuse, non, ça, ça ne colle pas. Enfin, ça a le mérite d'exister. C'est aussi publié, à Paris, édition Véronne, c'est édition à compte d'auteurs également. Léon Chadec, monsieur intéressant, qui est postier, qui travaillait pour les Postes, il a, vous voyez, il est né en 1935, il a fait un roman sur un amour de jeunesse, enfin, quelqu'un qu'il aimait bien, je suis plus jeune que lui, mais j'ai vu les quatre films de James Dean au Sura à Eshtéanach, et donc il fait un roman sur la biographie de James Dean. L'Américain qui est mort, dans quelle voiture Dans une Porsche. Il faut le faire. Hein faut le faire hein bon. Mais bon, il était coureur aussi, coureur automobile. Donc l'histoire est la suivante. Pourquoi est-il mort Comment est-il mort Est-ce qu'on ne peut pas faire qu'il ne soit pas mort Est-ce qu'on ne peut pas faire qu'il continue à vivre Et dans le roman, le narrateur va trouver un producteur anglais, qui est un peu cinglé, qui va investir de l'argent dans un film sur la vraie biographie de James Dean qui va se terminer... Heureusement. Voilà, ça c'est le roman, ça s'appelle « La vallée jaune ». C'est la vallée où, effectivement, James Dean s'est tué en voiture. Et le buste, en couverture, c'est M. Chadec qui l'a fait lui-même. J'ajoute, j'avais cette admiration pour James Dean, parce qu'il ressemblait à quelqu'un luxembourgeois qui avait le même front un peu dégarni et qui était Charlie Gaulle. J'ai écrit parfois que Charlie avait un peu le tempérament fonceur de James Dean. Ben lui, il en est sorti. C'est un roman intéressant. Il a même traduit lui-même en luxembourgeois. Jean-Claude Sackerdo, ne figure même pas au dictionnaire des auteurs luxembourgeois, qui est édité par l'équipe du Centre national de littérature, où il y a 1200 auteurs. Celui-là n'y est pas j'ai appris ce matin par Gaston Carré, le journaliste du Vorte, et euh, Gaston de ancien journaliste aussi, euh, qu'il est né à Tarbes en 1946, donc il a à peu près mon âge. Il était para dans l'armée française. Il a travaillé comme commissaire au 36 Quai des Orfèvres, si vous voulez, chez Maigret, dans la maison euh, des Poulets, à Paris. Et donc, il s'est reconverti dans l'écriture de romans policiers. J'en ai trouvé un premier que Gaston euh, Carré avait présenté, Requiem pour un poulet. Bon, maintenant l'explication, vous l'avez peut-être lu. Euh, pendant la Commune de Paris, les communards brûlent les symboles du pouvoir et notamment le siège de la police de Paris. Complètement brûlé. Le maire de Paris, Jules Ferry, homme de gauche, leur offre un nouveau terrain enfin offre à la préfecture un nouveau terrain pour ériger la nouvelle préfecture, le 36 quai des Orfèvres, en face de Notre-Dame, vous voyez où c'est, hein tout le monde connaît ça. Et comme c'était l'emplacement d'un ancien marché de volailles, ben à partir de là, les Parisiens, même pas les, les truands, les Parisiens les appellent les poulets. Voilà. Et l'ensemble de la police dans les polars s'appelle toujours la maison Poulaga. Jamais entendu « La maison Poulaga ». Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour le requiem pour un poulet. Le deuxième est plus intéressant. Il n'est pas connu à Luxembourg. Ça s'appelle « Lucky Lux ». Et le sous-titre « Des petits saints » par E-I-N-S, -E -E -S, mais S-A-I-N-T-S qui tombe. Donc, c'est une parodie de romans euh, policiers et dans ce roman policier, il y a un Michel Hoffmann, Lucky Lux, il s'appelle, et il est luxembourgeois par son père et normand par sa mère. Et j'ajoute que Sacchardo habite transitoirement à Luxembourg et en Normandie, alors qu'il n'est pas connu. Voilà, je n'ai pas lu l'entièreté du roman, je ne l'ai pas eu en main. Voilà. Alors, Gaston Carré, qu'il connaît très bien, écrit de lui, « Il a des traits de barbousse, une face de bronze, une gouaille d'un bel mondo, et rocaille d'un gabin sous les dehors, d'un gavroche déluré ». Donc tous les clichés des euh, romans socialistes français. La troisième crise, c'est un homme de finance qu'il dit, Jean-Louis Schlesser, qui était au jeudi, qui a travaillé au Tagblatt, euh, qui a été aussi éditeur, qui a fait du roman, euh, de, de, de la... il a fait des, des scénarios de films. Et c'est un roman dystopique. Dystopique, ça veut dire c'est un roman qui n'est pas une utopie. C'est le contraire d'une utopie. Dyst signifie ce qui fonctionne mal. Alors troisième crise, ça veut dire que au Luxembourg, la crise financière, nous sommes en 1900, euh, 2011, donc ça remonte à 10 ans, la crise financière euh, signifie donc départ des banques et des institutions européennes. Je me rappelle à un moment, je faisais chaque année une chronique pour un journal canadien, euh, l'activité économique, je disais, euh, cette année, on a eu 198 banques à Luxembourg. Il en reste moins de 50. Hein oui et ça se bouffe euh, continuellement. Donc il y a un problème financier, un marasme économique, une misère sociale. Et cela entraîne le mouvement, les mouvements d'extrême droite qui montent. La Belgique, déjà dans le roman, hein, c'est de la science-fiction, la Belgique n'existe plus. Il y a 150 ans que les Belges disent « la Belgique, de toute façon, ça n'existe pas ». Il y a des flamands, des wallons, des, des germanophones, des bruxellois, la Belgique ne connaît pas. Bon, donc on joue un peu à se faire peur dans les romans de science-fiction et dans les romans policiers. Alors la question, pourra-t-on sauver les régions sinistrées, la grande région Est-ce qu'on va retrouver le schéma de l'ancienne Lotharingie hein, du Moyen-Âge Voilà les questions qui se posent. Et il y a un journaliste, Thomas, avec sa maîtresse, qui est une pianiste, qui va se lancer dans euh, la traque des, des, des détails qui permettent de clarifier la situation. Donc c'est de la politique-fiction, et c'est très actuel, en, 19, en 2011, sans que cela ait beaucoup évolué. Nous allons trouver une, deux femmes, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui sont d'origine italienne. Il y a beaucoup des gens d'origine italienne, heureusement parmi nous. Ça apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'humour, beaucoup de culture aussi. Donc cette dame s'appelle Patricia debic Vandernoot, née en 1942 à Florence, mariée une première fois avec un Italien. Elle a épousé un diplomate luxembourgeois qui s'appelle Patrick debic Vandernoot. Voilà, et elle habite au Luxembourg. Par contre, ses romans ne se passent jamais ou très rarement au Luxembourg. Se passe toujours à l'étranger. Elle a été secrétaire de l'ambassade française à Prague, Tchécoslovaquie. Et ce roman-là s'intitule Une photo venue du passé, dans lequel vous avez Roger Chambors, un journaliste anglais. Il a perdu, enfin il, il est dépressif après que sa femme a été trouvée tuée. Et donc dans ces circonstances-là, il doit enquêter sur le corps sans vie du demi-frère de Roger, qui s'appelle Claude. Donc, il y a une histoire familiale et il y a euh, deux meurtres qui sont à élucider. Alors, euh, c'est le seul roman dans lequel un village luxembourgeois, Blumenthal, près de Juglinster, là où il y a le golf, hein, vous voyez un peu, qui apparaît, mais très très brièvement, ce n'est pas ce qu'on peut dire hein, un roman à décor luxembourgeois. Par contre, elle est, avec tous ses romans, dans le dictionnaire des auteurs luxembourgeois. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir Au moins, un, mieux, deux ou trois livres littéraires, des romans, des pièces, etc. Deux, euh, soit publié à Luxembourg, soit l'auteur doit habiter Luxembourg, hein, et l'auteur, il ou elle, doit être, disons, inscrit, inséré dans le champ littéraire luxembourgeois, euh, ce qui est le cas pour madame. Alors voici une autre italienne qui est née à Paris, Chantal Rose Scotto, en 1948. Ah non, pardon, excusez, c'est elle qui était euh, secrétaire d'ambassade. Elle est journaliste et elle vit, elle aussi, au Luxembourg. Le livre que j'ai choisi, Meurtre à l'ombre du château, ça fait un peu cliché, hein. le château demeure mystérieuse, ancienne, des murs qui cachent tout, donc c'est un peu des clichés. Mais vous avez ici une nouveauté, c'est la première fois qu'une femme mène l'enquête. Elle s'appelle euh, Théodorine et on l'appelle théo Tanser. Donc il y a une masculinisation de la fonction féminine qui mène l'enquête. Et elle est dans la Dordogne natale, mais aussi à Prague, à Paris ou en Normandie. Alors euh, le roman euh, sur la quatrième de couverture dit euh, « Il n'y a pas les vulgarités des giclées de sang ». Mais la détective qui mène l'enquête va vivre un déniaisement douloureux. C'est-à-dire la détective elle-même est impliquée comme victime dans l'affaire qu'elle doit résoudre. Donc il y a quand même une certaine complexité. Alors je signale qu'elle a euh, publié également un crime à Prague qui se passe à l'intérieur de l'ambassade de Prague où il y a un congrès de policiers et un des policiers se fait assassiner. Euh, Angela Burroughs vetter qui est euh, parmi nous ce soir, je la salue, je la remercie. Montrez-vous, vous êtes trop peu connue. Hein elle est romancière, elle écrit des contes. Malheureusement, elle n'a pas encore trouvé l'éditeur luxembourgeois qui devrait la mettre en valeur. Je, je regrette. Hein J'ai eu euh, l'occasion de faire partie du jury de sélection pour la résidence d'auteurs francophones au château du pont dois Pendant combien d'éditions On a fait 6 ou 7 éditions. Et Mme vetter y a pris part en 2009. Et elle en est sortie avec un joli roman policier qui se déroule à l'intérieur ou dans les alentours du château. Je suppose que vous connaissez Pont-d'Oie. Hein C'est un très beau château 18e. Je dis toujours, si vous investissez 100 millions de francs, ça va... Ça va être resplendissant. C'est peut-être plus évocateur, maintenant, avec tout son délabrement et puis une nature superbe. Il y a deux meurtres. Et là encore, c'est une femme commissaire qui va euh, s'occuper de la résolution. Elle s'appelle Laure Castela et son inspecteur s'appelle Pierre Roussel. Et parmi les sept ou huit auteurs invités, il y a aussi un luxembourgeois. Mais je n'ai pas compris si « luxembourgeois » veut dire un grand ducal ou un luxembourgeois de la province. Hein, parce qu'il y a quand même une grande différence entre les deux. Mais c'est joliment écrit. Par contre, si vous aviez un vrai éditeur, je pense que la relecture aurait été mieux assurée. Mais je recommande. Et je continue un peu sur ce fil de la pensée. Voici le château du Pondois que Marcel a photographié. Et c'est là que Pierre Noton le grand-père d'Amélie euh, a acheté le château en 1932. Et toute la famille a grandi là. Et euh, c'est toujours dans son jus. Hein. C'est franchement dans son jus. Et ça me rappelle un autre roman français qui est très peu connu. L'auteur, c'est Estelle Montbrun. Et le titre, c'est « Meurtre chez tante Léonie ». Nous sommes chez Marcel Proust, à Illier combray un congrès de Proustiens. Et on s'assassine pour mettre la main sur un manuscrit inconnu de Marcel Proust. L'ironie du sort, c'est que l'année passée, on a découvert un nouveau cahier de Marcel Proust. Mais il n'y a pas eu de mort chez Gallimard pour ça. Hein. Bon, Je ne sais pas si vous connaissez ce roman-là, euh, mais il y a toute une série. Il y a aussi euh, « euh, Meurtre chez Montaigne »,« Meurtre chez Balzac hein. ». La France a quand même des centaines d'écrivains, on peut toujours inventer. Voilà. Amélie Noton, l'année passée a sorti un livre qui parle beaucoup du château de Noton, du château de Pondois, puisque c'est l'enfance de son père qui a grandi dans les années 40. Le père est né, qu'est-ce que j'ai dit, en 36, donc il avait dix ans pendant la guerre à peu près, et elle décrit très bien dans ce roman. -là. Et je lui avais écrit pour lui exprimer les condoléances à propos euh, du décès de son père, qui était gentil comme tout, ambassadeur au Japon, en Chine et tout. C'est un vrai luxembourgeois. Il n'avait pas la grosse tête. Gentil, adorable. Et Amélie, vous lui écrivez, trois jours après, lettre manuscrite pour remercier. J'ai écrit à bien d'autres académiciens, même pas d'accusés de réception, même à un président de la République. Amélie, donc, euh, elle fait des émules. Voici quelqu'un euh, qui est très peu connu, ou disons le personnage est connu, mais l'homme est peu connu. Jean-Nicolas. C'est un homme à scandale. Hein oui, bah, je sais, hein, ça fait sourire. Je passe rapidement, c'est un journaliste quand même. C'est un roman d'un luxembourgeois, il est né en 51, et le roman se passe dans le milieu de la presse parisienne. Un journaliste, doit, à la demande de son rédacteur en chef, faire l'enquête sur un euh, meurtre qui a concerné sa propre petite amie, si bien que lui-même est suspect. Vous voyez un peu le conflit de, de conscience. Voilà. Je signale quand même que Jean-Nicolas a été élève à l'Athénée, un très bon élève, et qu'il a écrit une pièce de théâtre qui a été représentée. Et je crois même me rappeler qu'un futur ministre de l'Éducation nationale à jouer, Marc Fischbach, dans cette pièce-là. Tout arrive, oui. Alors, Pierre de Coq est un Belge encore, né en 1959, naturalisé français, en 2003. « Toccata », un roman musical. « Toccata », vous connaissez les « Toccata » de Bach, Jean-Sébastien, il y a des musiciens dans la salle qui connaissent mieux que moi. Il s'agit d'un manuscrit, insoupçonné, inconnu, inédit, de la main de Jean-Sébastien Bach qui apparaît et qui est évidemment convoité. Bach a écrit, évidemment, c'était un protestant pour les messes et les solennités protestantes. Mais ici, dans le jeu, il y a un organisme qui est catholique. Vous voyez déjà, protestants catholiques, ce ne sont pas des frères en religion. Hein voilà. Alors la particularité, la partition est écrite pour un organiste à 12 doigts, deux supplémentaires. Ça me rappelle, Marcel et moi, vous aussi, peut-être, vous avez peut-être visité la maison de Ernest Hemingway dans les Keys, au sud de la Floride, vous avez vu ça Il faut y aller. Il avait un chat polydactyle, c'est-à-dire qu'il y avait plus de doigts que la normale. Et aujourd'hui, il y a plein de chats polydactyles, vous pouvez les acheter, les adopter... Bon, là, c'est le cas. Il se trouve qu'au XXe siècle au Luxembourg, il y a un organiste capable de jouer ce manuscrit parce qu'il a douze doigts. Donc on est en plein délire, si vous voulez. C'est sympa. C'est sympa, surtout quand on connaît Bastien. Euh, Alors, il y a deux personnages luxembourgeois. Il y a une collègue à moi, fictive, qui est donc euh, professeur de musicologie baroque à l'UL. Et il y a aussi un autre qui... Euh, euh, qui s'occupe de la recherche. Donc il y a toujours cette opposition, est-ce qu'un catholique peut jouer Bach Et surtout s'il a cette particularité des « Douze doigts ». C'est un joli roman, donc c'est bien. Alors toujours Pierre de Coq, « In articulo mortis », il a fait d'excellentes études. Beaucoup d'auteurs de, de romans policiers citent du latin. Tullio Forgiarini, qui est latiniste, connaît... Euh, des textes, c'est admirable. Hein L'argot et le latin, c'est les deux extrêmes hein, de la civilisation euh, européenne. Alors ici, nous sommes à Luxembourg, chez Pierre, c'est paru en 2011, et une vieille dame est retrouvée dans le quartier de la gare, elle est rouée de coups, elle est laissée pour morte par son agresseur. Alors ce qui est nouveau, c'est que l'enquêteur, cette fois-ci, n'est plus un luxo, ni un luxo, entre guillemets, d'importation même pas italien. C'est la génération d'après. C'est un portugais. Il s'appelle, il est sympa, Joao da Costa, jeune inspecteur de la police. C'est le premier euh, issu de l'immigration euh, lusitanienne. Il a un collègue, Lahmes, un joli nom, bien platement luxembourgeois. Et il est enquêteur dans une affaire d'incendie criminel. Il a aussi sa sœur Isabelle, qui, euh, qui lui demande de l'aide, et il y a une belle étrangère dont le charme trouble le célibataire endurci qu'il est. Donc c'est bon enfant. Ce n'est pas vraiment le polar sanguinolent, cynique, comme vous allez voir euh, bientôt. Voici Pierre de Coq. Il a un très joli site internet. Vous cliquez « Pierre de Coq » sur Google, vous tombez dessus. Le voici. Il disparaît sous du lierre euh, ou de la vigne vierge. En automne, de sa maison, il habite quelque part à Bollendorf-Pont, côté luxembourgeois, tout près de chez moi. Et euh, il a beaucoup d'humour et il fait des caricatures de lui-même. Hein. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre encore, toujours ce Pierre de Coq, qui est un roman de science-fiction. Y apparaît-il une centrale atomique dans la région qui n'est pas citée dans le roman, ce peut-être pas celle à laquelle vous pensez, mais en tout cas, elle a, elle a explosé. Il y a une panne gigantesque. Luxembourg, le grand-duché, semble menacé, et quelqu'un a fait l'enquête, je le cite, « Après une heure, je parviens à la limite de la zone jaune, la zone dite modérément dangereuse. Il est bien entendu interdit d'y circuler, sans autorisation, et l'autorisation en question est impossible à obtenir. Ce premier périmètre, complètement évacué, est délimitée par une clôture et des panneaux d'avertissement. Je m'assure qu'aucune patrouille n'est en vue. Puis, à l'aide de ma pince coupante, je me ménage une ouverture dans le grillage. Donc, il y a une intrusion sur la zone euh, dangereuse. Nous sommes dans la science-fiction. Euh, et toute la zone, de toute façon, est déjà désertée. Je n'ai pas eu l'occasion de lire, je ne l'ai pas eu en main. Par contre, j'ai lu et recensé, il y a... Il y a presque 30 ans, un roman français de 1992 de Pierre Lecard, un lorrain, qui s'intitule « L'absinthe noire ». Ça, c'est de l'ukrainien, et ça veut dire Tchernobyl. Mais là, c'est carrément de quatre noms qu'il s'agit. C'est très bien écrit aussi. C'est un roman euh, haletant, évidemment, qui se termine pas trop mal, personne ne sait l'avenir. Mais vous voyez, il y a quand même des thèmes très mobilisateurs qui font peur et qui sont sollicités par beaucoup d'écrivains. Enrico Lunghi, vous l'avez connu comme directeur du MUDAM. Malheureusement, il a eu une initiative un peu malheureuse qui lui a cuté son poste. C'est quelqu'un qui connaît quand même excessivement bien l'art moderne et contemporain. La question est de savoir, le MUDAM, est-ce que c'est de l'art moderne ou contemporain, on est en train d'en faire un air contemporain avec des installations éphémères et tout. Je ne sais pas si le grand-duc Jean était vraiment amateur du contemporain. Et la grande-duchesse non plus. Alors ici, c'est un récit mort au musée, histoire d'art et de sang. C'est une réflexion dans un roman policier sur le pouvoir de l'argent, des finances, de la commercialisation, de la mise en valeur du musée, et aussi le public bourgeois, riche, aisé, d'un pays comme le Grand-Duché, ce qui a une influence sur la vie. C'est un peu le même sujet que Tullio Forgiarini, tout à l'heure dans la pièce, avait abordé. Victor Hugo, vous ne pouvez pas l'éviter, celui-là, c'est mon ami, le docteur Guy, qu'est-ce que je raconte, Yves Desmet, qui a écrit « euh, ce livre-là, c'est à la fois une biographie documentaire, telle que Tony Bourg et moi-même l'avons publié il y, a, il y a 36 ans. Il reprend cela, il ajoute des inventions personnelles. Il raconte que Victor Hugo mangeait de la cancoyote le matin. Bon, peut-être, mais je n'en sais rien. Et surtout, le côté policier, c'est-à-dire Victor Hugo à Vianden trouve un manuscrit médiéval. qui est signé par un poète médiéval qui s'appelle Yves Delour. Et l'auteur s'appelle Yves Despète. Donc l'auteur se planque lui-même à l'intérieur, en abîme dans son propre récit. Et la question se pose, quelle est la relation entre Victor Hugo et Vianden, le Moyen Âge, les habitants de Vianden Voilà, c'est un beau livre, publié également chez Filles. Gast saint que j'ai cité tout à l'heure, est grand cycliste. Il était le père d'un cycliste professionnel qui, malheureusement, a arrêté sa carrière. Il est encore dirigeant du club cycliste de Cessange. Il connaît très bien l'histoire du cyclisme. Il a écrit un roman qui se passe dans le milieu cycliste, mais pas à Luxembourg, mais dans l'île, on dit dans l'île de Guadeloupe. Et ça s'appelle Le dernier tour de piste. Pendant le tour de Guadeloupe, un coureur fait un accident parce qu'il est dopé à mort. Donc, c'est une réflexion sur le dopage, les produits stimulants dans le milieu du cyclisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux euh, enquêteurs guadeloupéens, Anténor Boissalé et José Ajupa, et ils ont un copain euh, qui est à, à Calais qui s'appelle Bernard Kowalski, d'origine polonaise, qu'ils invitent pour résoudre l'énigme. Donc c'est joliment écrit, mais c'est relativement traditionnel et prévisible. Alors voici à droite Gaston, et à gauche quelqu'un que Charlie Gaulle connaissait très bien, Roland Beck. L'année passée, il m'avait invité pour une conférence sur Charlie Gaulle, puisque, justement, Gast a fait une biographie de Charlie Gaulle. Je passe au dernier type de polar, c'est le plus virulent, le plus cynique, ce que l'on appelle le « polar ». Encore une fois, « polar » est un terme un peu péjoratif, puisque « art » est un peu, oui, est un peu oui, négatif comme signification. Voici le premier roman de Tullio Forgiarini, « Miss Mona ». Je signale que c'est paru à Paris, dans la collection Baleine. Le principe, c'est que euh, tous les mois, paraissent un roman euh, policier avec un certain nombre de standards, et chaque mois, c'est un autre auteur euh, qui est appelé à écrire, à produire le roman. Donc lui, il a eu une énorme chance, qui était très peu connu à Luxembourg, mais il était connu dans le milieu des magazines consacrés au polar. C'est ça qui lui a permis de, euh, de concevoir cette histoire. Alors l'histoire se déroule à Luxembourg, dans le plus célèbre, le plus ancien, le meilleur, mais je mets des guillemets, des lycées luxembourgeois, l'Athénée, qui n'est pas le lycée de Tullio. Tullio était au LGL. Hein. Il place ça à l'Athénée. Qu'est-ce qui se passe à l'Athénée Le directeur est machiste, homophobe, nazifile. Hein, ça fait beaucoup. Et tout un cercle de la bourgeoisie luxembourgeoise hypocrite tourne autour de cette configuration-là. Donc, il y a deux meurtres, et notamment le meurtre d'une jeune femme et une autre jeune femme, Miss Mona, qui a été abusée par des hommes, si bien qu'il y a beaucoup de suspects. Personne ne regrette le départ de, de, la, de la personne assassinée parce que c'était donc le néo-nazisme qui revient à Luxembourg. Ça, ça a été un peu la gifle. C'est le premier vrai polar où tout est retourné. Il y a d'énormes qualités. D'abord, il écrit des dialogues. Euh, Claude Schmidt est au fond de la salle, il a été metteur en scène, tu apprécierais sa part au quart de tour. Hein. Quand je lis, je dois mettre les, les, les, les prénoms de, des, euh, des personnages parce que c'est tellement vite. Deux, c'est un mélange de styles. Il y a du français très académique, il y a même du latin et il y a beaucoup d'argot. Il y a même un gros mot espagnol qui signifie « gros cul » ou euh, « connard ». J'ai dû m'adresser à tout lieu pour qu'il m'explique. Je n'ai pas trouvé sur Internet. Donc, il y a un jeu avec la langue hein, pour retourner la situation. Il y a une dizaine de romans américains, anglais, français, qui sont cités, des films avec Gabin, avec Belmondo. Tout cela est mélangé. Donc, c'est très composite, c'est très hétéroclite, et on retient le souffle est-ce que c'est bien cela, Luxembourg C'est d'autant plus surprenant que la ville de Luxembourg elle-même est très idéalement décrite, presque idyllique, presque ironiquement idyllique, alors qu'il y a des horreurs qui s'y passent. Et très souvent, il raconte quelque chose et il parle des effets avant de signaler la cause. La logique veut d'abord les causes, Ensuite, les conseils Non, lui, c'est le contraire. Donc il faut être sans cesse sur les gardes. Voilà, je continue. Un autre roman euh, qui est dans le même genre de Giulio Enrico Pisani, qui est en 1943, c'est un Italien, qui habite Luxembourg. Il écrit dans le journal communiste, alors qu'il était employé bête. Vous voyez un peu l'écart euh, qu'il peut faire. Il est très généreux, c'est-à-dire il se défense, il fonce... Il n'est pas toujours très, disons, soigneux de la langue, hein, mais il a beaucoup, beaucoup d'idées. Alors voici un roman qu'il intitule Ridi Bayazzo, c'est son détective, ou le chasseur fou, roman de mœurs, dit pas roman policier, ça porte sur les mœurs. Alors de quoi s'agit-il C'est une modeste employée de bureau, de voyage, dont la victime apparente est en réalité un des organisateurs. Donc c'est un, un sujet assez anodin, un meurtre isolé, dans un milieu assez huppé, assez chic, et c'est là-dedans qu'il va opérer. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de roman, ce n'est pas la victime qui compte, c'est le coupable, et ici c'est plus encore le narrateur, c'est-à-dire Monsieur Pisani lui-même, qui se met en évidence. Ça, ça me dérange un petit peu. Tullio le fait aussi, mais toujours en se moquant de lui-même. Là, il se prend un peu, beaucoup au sérieux. Ben, c'est une série de romans que vous trouverez dans la bibliographie. Alors, je reviens à Tullio avec un événement qui a fait date, la Bombelea Affaire. Vous la trouverez dans ce roman-là, mais ce roman a un titre qui induit en erreur. Hein. C'est « La énième mort d'Ernesto Guevara » de la Serna, c'est le vrai nom, dit le Tché, le compagnon de Fidel euh, Castro. Mais c'est mélangé à une histoire bien luxembourgeoise où des attentats terroristes sont fomentés par on ne sait, on ne sait pas qui. Alors, dans ce roman-là, sept ans après Miss Mona, il fait revenir la commissaire Laure du premier, l'inspecteur Laure Martin. Alors, elle est divorcée, elle a un enfant qu'elle élève seule, elle ne porte pas de flingue, elle n'aime pas le flingue. Euh, elle a un amant ou plusieurs amants, sept, elle dit, mais elle n'est pas vraiment engagée dans l'affaire. Et elle a un assistant euh, qui est sympa, mais brouillon. Euh, C'est un peu le couple, encore une fois, de Sherlock Holmes et de Dr Watson. Hein. Il faut un intelligent et un moins futé. Donc, il y a deux mythes qui sont euh, évoqués dans le roman. Le mythe du Tché et le mythe du Bommeléor, qui ont marqué la jeunesse de Tullio. Alors, « Carcasse », un titre extrêmement révoltant, et la première page est déjà révoltante. C'est un mec qui vient d'être largué par sa copine, et qui lui a gardé le chien de la copine, et qui va l'abattre, et il va en préparer un civet, si vous voulez. Donc la première page, c'est la préparation du civet de chien. Oui Tullio a l'art de mettre une bonne paire de claques. Alors, les carcasses, ce sont des carcasses d'ouvriers turcs qui sont clandestinement importés par un camionneur roumain, si je me souviens bien, et qui sont débarqués au Kirchberg, frigorifiés. Donc, c'est ça la traite des blancs, la traite des ouvriers immigrés. Et évidemment, les profiteurs de cette affaire-là, la bourgeoisie d'affaires. Hein. Donc, euh, le flic largué, il est viré aussi par ses supérieurs. C'est quelqu'un qui glisse vers l'illégalité, vers euh, euh, oui, vers l'anarchie, carrément. Et il opère avec des moyens qui sont des moyens parfois à la limite du criminel. Alors, son pistolet côtoie le sexe. Il est à la recherche d'un bonheur perdu. C'est un idéaliste hein, qui court après son bonheur, évidemment, qu'il ne trouvera pas, sinon, des meurtres, des viols, le proxénitisme, les mutilations, les chantages, la transgression des cult tabous culturels. Le dernier livre de Tullio Forgiarini, il a présenté l'année passée, au mois d'octobre, à Echternach, « Céruse, qui est une substance chimique. C'est l'histoire d'un romancier raté qui n'a aucun succès avec ses propres livres et qui se met à écrire des biographies. Tiens une biographie de cycliste. Ce n'est pas Charlie Gaulle, c'est Frank Schleck, dont il est le biographe. Et ensuite, il est invité chez quelqu'un qui habite une grosse villa au Limpetzberg, qui est épouvantablement dégoûtant et qui est un mafieux luxembourgeois, et qui lui dit « Je vais mourir d'ici un mois. Je veux une biographie de 100 pages, mais bien étalée. Et donc l'écrivain doit faire l'éloge. » du type qu'il déteste. C'est plein de cynisme et Tullio est le seul, actuellement, capable de faire cela. C'est très bien écrit. Il m'a écrit, vous voyez, la délicace pour Franck, une histoire euh, noire avec la poule au puisque puisqu'évidemment, le vieux type est cocaïnomane. Voilà, dans le compte. Jacques Steivert, encore un collègue professeur de philosophie, comme Claude Schmitt, que nous verrons dans quelques minutes. Euh, il est un peu plus âgé que nous. Il est né en 1939. Il a encore fait le service militaire. Il s'en souvient. Il a été professeur à l'Athénée, au LGL et à Eche. Et il a été directeur d'une des deux écoles européennes de Bruxelles. C'est Bruxelles-Hucle. Il a été direct, très sérieux. C'est un homme de gauche hein, qui ne se cache pas ses sympathies euh, de gauche. Le titre des taupes, ou des taupes chez les luxos, taupes au double sens, c'est de l'animal qui se cache sous terre, et c'est l'espion infiltré dans un groupe ennemi. Ça se passe au Herrenberg, donc le siège de l'armée glorieuse luxembourgeoise, et au Herrenberg, il y a des Herren qui aiment les Herren. Vous comprenez ce que je veux dire Sous la duche, notamment. Voilà. Donc, problème interne avec des uniformes galonnés brillants, des chaussures cirées. Il peut y avoir beaucoup de saloperies à l'intérieur. Donc il va dévoiler cela. Et il y a deux personnages d'enquêteurs. Vous avez le capitaine Luc Nilles, un fonctionnaire impeccable, inefficace. Et vous avez un ancien colonel qui a été chef de la sécurité du grand-duc, qui est à la retraite, qui n'a plus d'obligation professionnel et qui peut tout se permettre. Il peut inquiéter sans mandat de perquisition, hein il peut s'infiltrer et il a, contrairement à Sherlock Holmes et à d'autres, une aide totalement efficace qui a un nez et qui s'appelle bingo, bingo, c'est le chien. Dans tous les romans de Jacques, il y a toujours le chien qui trouve la piste infaillible. Donc il est fouiné et futé là aussi vous apprendrez tous les bons restaurants de Dithmarsch, de Merch et d'Attelbruck, voilà. C'est en même temps une petite publicité. Euh, voici Jacques, vous voyez, il a un regard très sérieux mais il est très pince-sans-rire et euh, son roman Décamé chez les luxos, le dernier qui est publié en 2020 a même été traduit en albanais. Je crois que c'est le premier luxembourgeois traduit dans cette langue-là. Alors dans ce roman qui fait 450 pages, hein, c'est vraiment un pavé, c'est le plus gros que je connaisse, le grand-duché est convoité par des bandes mafieuses, organisées. Alors il y a les Turcs et il y a les, euh, les Maghrébins, qui sont des musulmans tous les deux, mais à couteau tiré. Et Luxembourg est entre les deux fronts et il casque. Alors cocaïne, prostitution, euh, trafic de femmes... Les plus gros crimes sont euh, au programme. Et le fils du colonel Moulinard, ce colonel à la retraite, le fils, qui est étudiant à Liège, à Liège a mis un peu le nez dans la, dans la chenouf, comme on dit, c'est-à-dire dans la cocaïne, et il n'en prend pas pour lui-même, mais il en vend, dit-il, pour se permettre de faire des études. Donc il a une pensée presque oui, économique, dans la consommation de drogue. Donc c'est très documentaire, très sérieux. Il y a de l'humour, mais c'est beaucoup moins cynique que euh, Tullio. Alors qu'est-ce qu'il m'a écrit Une chose amusante aussi. Euh, « Au vainqueur, galivier, il faut en pour une détente bien méritée. » Sauf que c'est vaguement ironique. Il a l'air de penser que pour faire le ventoux, j'ai besoin de dop Ma seule dope, c'est le souvenir. » de Charlie Gaulle. Hein Moi, je n'ai pas besoin de produits. <rire> non, mais ils ont, il a de l'humour. Hein voilà, une visite, euh, ici, il s'amusait beaucoup. Euh, on avait un master, il existe toujours, un master en études luxembourgeoises. J'étais un peu le cousin pauvre invité pour la littérature de langue française. Aujourd'hui, il n'y a plus que deux langues qui comptent, hein le luxo et l'allemand. Ah, c'est honteux, mais c'est comme ça. Hein c'est comme ça. Et l'anglais, évidemment, mais là, ne fait pas partie de cette orientation. Euh, comme bibliographie, c'est ma thèse, euh, publiée en 1999, euh, dans un réseau d'universités francophones, vous voyez, vous avez l'université de Pech en Hongrie et de Vienne en Autriche, pas Vienne en France, c'est Autriche. Voilà. Alors, si vous voulez vous documenter, vous avez le livre « Dictionnaire des auteurs luxembourgeois ». Nous l'avons publié en 2000, euh, 2004, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il euh, y avait déjà 1400 auteurs, mais maintenant il y, y en a presque 2000. Hein, toutes les langues, 7 ou 8 langues qui sont utilisées. Et puis pour chaque auteur, vous avez une fiche. Euh, voilà. Donc l'édition du livre, c'est 2010, mais là, c'est sorti euh, euh, en ligne. Je continue. Voilà la bibliographie que je vous ai donnée. Excusez-moi, les caractères sont tout petits. Je voulais économiser du papier. Alors, j'en viens à Claude Schmitt. Montre-toi. Euh, tu n'es pas assez connu. Claude, professeur de philosophie à l'Athénée, né en 1947. Claude, je dis toujours, pour le Bourgogne, 47 est toute une bonne adie. Pour nous, je ne sais pas encore. Hein. Alors, Claude, il a une série de huit romans. Et je crois être le seul à avoir inventé un nouveau terme pour le sous-genre qu'il représente. J'appelle ça des philo-polars des polars qui portent sur des questions philosophiques. Graves, gravissimes. Et Claude se documente extrêmement bien, mais il écrit euh, comme euh, compulsivement. Hein. Il a toujours un roman en cours, il m'annonce ben, « Dans trois mois, tel ou tel va paraître, j'en suis à un nouveau ». Donc on est plein d'admiration. Alors ici, il thématise dans ce roman la question de l'afflux massif de migrants et de réfugiés au Grand-Duché de Luxembourg. Et le titre est assez significatif, Reinert au pays des merveilles, pas Alice au pays des merveilles, Reinert de Reinert. Hein bon, vous, vous avez tous appris euh, l'histoire du Reinert à l'école primaire. Hein Reinert est un renard, donc il est futé vis-à-vis -vis du loup, qui n'est pas spécialement un animal sympathique. Reinert n'est pas toujours très amical, plutôt égoïste, plutôt sournois, je trouve. Hein bon. Donc il y a beaucoup d'aspects discutables dans le personnage de Renard. Alors ici, notre personnage, il relève d'une opération grave. Et il a la chance d'être en convalescence dans un endroit que je connais très bien, au château de Kolpa, château de la famille Mayriche, sauf que depuis 1947 cela appartient à la Croix-Rouge, et c'est aujourd'hui un lieu de convalescence, après les opérations notamment. Donc c'est là qu'il peut méditer, mais c'est là aussi qu'il peut s'échapper, parce que Reinhardt, ce monsieur-là, il a une double vie. La nuit, parcourt le pays, va dans les Ardennes, sur la Moselle, et il se déguise où il apparaît avec les traits de l'animal à oreilles pointues, au museau allongé et la large queue, le renard. Et donc, il se trouve pris entre deux options face aux immigrés, face aux migrants. Il y a des luxos qui pensent qu'il faut fermer les frontières il faut les rejeter. Et notamment, dans mon coin, dans l'Est, dans les villages de la Moselle, ils sont plutôt nationalistes, chauvins. D'autres milieux sont plus ouverts et lui ne sait pas vraiment, il va même se rendre à la procession d'enceinte d'Eschtenach, mais Willy n'est pas à même de lui répondre. Donc c'est un roman policier sûrement, une enquête sûrement, la réponse, on ne sait pas vraiment. Et Claude, évidemment, comme l'auteur, n'a pas à prendre position, il laisse parler, il laisse agir ses personnages. Mais c'est très intelligemment fait. Et Claude a sorti récemment, l'année passée, un autre roman, « Les fleurs du mal ».« Les fleurs du mal ». Je vais commencer par la fin. Ça fait penser à quoi Il y a un titre de recueil poétique, « Les fleurs du mal », de Baudelaire. Hein Et il y a aussi un parfum de Jean-Paul Gautier, justement, « Fleurs du mal hein ». Donc, il y a un titre ambigu. De quoi s'agit-il Cette fois-ci, Claude n'opère pas dans le Grand-Duché. Il est à Paris, dans le milieu de la police française. Et Dieu sait si depuis les gilets jaunes, depuis les anti-vax et d'autres protestataires, la police est malmenée, se fait agresser, se fait menacer de mort, comme les ministres, d'ailleurs chez nous maintenant aussi. Donc vous avez un de ces policiers qui n'est pas sorti de la Sorbonne, qui fait honnêtement son métier, qui a encore un idéal, mais un idéal de plus en plus évanescent, de justice, d'équité, de paix sociale, et qui en plus est un âge où le ménage se décompose. C'est-à-dire, il ne s'entend plus avec sa femme, il a une fille, un garçon, et c'est le garçon qui fait problème. Il s'appelle René, et il ajoute un homme muet à son prénom. Il se maquille, se transforme, il fait carrière comme chanteuse transgenre et le papa, évidemment, est scandalisé. ne comprend plus le monde. Il le suit, il le file. Il y a une vraie enquête policière. Il va dans les concerts, masqué. La question qui se pose, est-ce qu'il va franchir le pas Est-ce qu'il va le buter, le père Est-ce qu'il va buter le fils qui vire mal pour faire un jeu de mots donc là aussi, c'est très très intelligent, très fin, et euh, tout à l'heure je disais, Claude a inventé le philo-polar, j'ajoute encore une couche, Claude, tu es notre Welbeck. Non, non, c'est le seul qui sait, d'une façon très, très intellectuelle, à un très haut niveau, aborder des sujets alors gravissimes, gravissimes, qui étaient longtemps tabous. Je ne parle même pas de l'homosexualité, ça c'est l'enfance de l'art aujourd'hui, hein. Non, le, le transgenre, hein, donc il y a vraiment une transformation complète de la personnalité, ça c'est le problème qu'il évoque ici. Euh, je reviens à deux écrivains que j'ai envoqués tout à l'heure, c'est Serge Bassot de Marque, ou de Marche, qui a été directeur du Centre culturel Culture Fabrique à l'entrée d'H sur Alzette, vous voyez un peu où c'est, dans l'ancien abattoir qui est devenu un lieu culturel, comme la prison ici est devenue un lieu culturel, c'est très réjouissant. Ça donne confiance, je trouve. Hein c'est beau. Et donc ici, le titre, c'est Vrai masque et fausse façade, roman noir sans fil rouge. C'est-à-dire, dans le titre, ils mettent toute l'ironie, toute la dérision à propos du sujet grave qu'ils vont évoquer. Alors, de quoi s'agit-il il s'agit de deux meurtres. Seulement, vous direz-vous, deux meurtres. Et encore, ce sont des personnages pas très religieux. Mais nous sommes à Luxembourg, quartier de la gare, quartier du centre, quartier du Limpetzberg où il y a de grosses villas avec des bourgeois qui consomment de la drogue, des femmes qui ont des pratiques sexuelles innommables, hein, qui font importer des, des gens de l'étranger illégalement, qui il les... Euh, renvoie illégalement. Donc c'est aussi, c'est le crime organisé euh, qu'ils euh, qu organisent. Alors, ils se sont amusés pour la quatrième de couverture. Vous voyez, vous retournez le livre en librairie et vous voyez l'essentiel. Hein. Donc, ils ont trouvé des formules. Par exemple, ici, je vous le, la plus intéressante. Euh, Donc l'ouvrage de référence pour découvrir un Luxembourg bucolique avec ses meurtres théâtraux, ses bars branchés, ses dealers déguisés, son millionnaire russe cocaïnomane, ses quartiers huppés et ses kebabs. Et c'est Xavier Bretel, journaliste à Radio sans Pincettes, qui le dit. Hein. Un livre décapant à dévorer d'urgence, Marcel Soud, spécialiste en diététique et alcool fort à litres et rations un bulldozer littéraire qui vous crache à la gueule, Jimmy Carter Pilar, PDG de Brico Lama, etc. Donc, ils sont sans cesse dans le fait linguistique. Que fait la langue Elle retourne des clichés, elle sape des expressions toutes faites pour leur faire dire autre chose. Donc, on dit des horreurs, mais avec l'humour, on désamorce le côté explosif de la chose que l'on va euh, développer. Alors vous voyez Serge Bassot est né en 62 et Enrico en 62 donc ils ont la soixantaine à peu près et ils ont déjà pendu trois ou quatre livres. Non, c'est la troisième euh, et c'est toujours le même inspecteur qui est dans le livre là et je vous en parlerai encore ici euh, donc euh, ce sont les quatre saisons de l'inspecteur Wagner, parce que l'inspecteur Wagner est un vrai luxembourgeois. On retrouve des schémas tout à fait euh, classiques. Donc, prospérité luxembourgeoise, ici, retournée, euh, dénoncée. Et je dis, j'emploie une formule très célèbre, c'est moins l'aventure d'une enquête que l'enquête sur les aventures de l'écriture. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils écrivent quelque chose, ils mettent en bas... Une note de bas de page où ils se moquent de ce qu'ils ont écrit plus haut. Ils font des calembours, c'est des blagues de potache, hein, du de, de, de, de, de, de journal de lycéen de troisième. Hein. Ils ne se gênent pas. Et ils ont invité quatre auteurs connus, plus connus parfois qu'eux-mêmes. Il y a Tullio Forgiarini, il y a Nathalie Ranvaux, il y a euh, quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas, qui est Claire Gretsch, qui est la petite-fille de Joseph Leidenbach, qui est Claire. Leidenbach, que je connais, puisque je connais toute la famille. Et il y a mon ancien étudiant en doctorat qui n'a pas terminé, le filou, s'appelle Jeff Schinker. Il écrit au Tagblatt, responsable culturel, il est très bien. Et lui, il fait un commentaire métalinguistique, c'est-à-dire qu'il emploie des dizaines de termes techniques pour ridiculiser ce que font les auteurs. Et je dirais une dernière chose, le clou narratif dans le roman, les personnages sont interrogés par les auteurs. Les auteurs viennent trouver les personnages, comme si vous montez sur la scène de Claude pour lui dire, « Toi, personnage, comment tu vas évoluer ?» Donc les auteurs demandent aux personnages, « Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour vous ?» Et les auteurs, les personnages sont scandalisés et que les auteurs n'aient pas de plan prémédité. Ça rappelle un procédé théâtral qu'on trouve chez Pirandello, « Six personnages en quête d'auteur ». Il y a aussi une pièce d'Edmond de Dune que j'ai publiée, « Coup de théâtre », où il y a le même effet, où les personnages se révoltent contre le metteur en scène, contre l'auteur. Donc ça, c'est le bouquet final. Et je terminerai, je crois, c'est bientôt la fin, les conclusions. Depuis Éudipe, qui a couché avec sa mère, qui a tué son père, qui est à la recherche de son identité... En passant par tous les enquêteurs que nous avons vus, et en passant par Hamlet qui se demande être ou ne pas être, puisque ma mère a couché avec mon oncle, et puisque mon père, euh, puisqu'ils ont tué mon père, qui suis-je Comment puis-je exister Donc, depuis toujours, le roman policier est une interrogation existentielle. Deuxième point l'enquête sert d'abord l'enquêteur. Hein Il l'a fait d'abord pour lui-même, parce qu'il découvre ce qu'il est lui-même, face au mal qu'il doit découvrir. Euh, même si vous rangez le roman policier dans la catégorie « kiosque de gare », ça reste très sérieux. Un roman de gare, c'est le roman que vous achetez au kiosque de la gare, vous l'emmenez dans le train, vous lisez en trois heures, vous le laissez sur la banquette du train, vous sortez, vous l'oubliez. Donc même si le polar, vous le classez catégorie roman de gare, il est sérieux parce que le genre n'est jamais dédié à un passe-temps gratuit. Ce n'est pas seulement un amusement pour le lecteur ou pour la lectrice. Point suivant, il répond toujours à un besoin de l'être humain de se faire peur. On dit que les Français, dans l'élection présidentielle, ils jouent à se faire peur. Ils ne vont pas élire Mme Le Pen ou M. Zemmour. On n'en sait rien. Mais on a l'impression qu'ils jouent à se faire peur. Un peu comme dans la tragédie classique. On sait très bien que tel ou tel personnage sera foudroyé. Prométhée sera puni, Mais on a besoin de ça, de cette purification, de cette catharsis pour se défaire de la mauvaise conscience. Ensuite, l'enquête est le plus souvent rétrospective, mais elle peut aussi être prospective, comme dans le roman, sur la catastrophe nucléaire. En fait, le roman est toujours le symptôme de quelque chose et il est toujours symptôme de l'époque à laquelle il est rédigé. Même si Pierre Amère écrit un roman qui se passe 18 siècles avant Jésus-Christ, il écrit à partir de l'année 1900. 73, c'est ça qui compte. C'est toujours un reflet et un symptôme. Alors, dernier point, puisqu'il s'agit d'un récit basé sur une narration littéraire, avec des lettres, avec des mots, des phrases, des chapitres, des pages, eh bien, c'est un jeu littéraire. Donc la langue, la façon de parler, le style, la structure du récit compte au moins autant que les erreurs qui peuvent être racontées. Voilà, je vous remercie pour ce long voyage.